Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, on a bien réussi. Surtout, euh, les vidéos de mon cahier de vocabulaire de communication pour la classe de CE2. Cette fois c'est CM2, 5e année primaire. Je vous présente mon cahier de vocabulaire de communication. Allons-y, on va découvrir ensemble... Première activité. Alors d'abord, laissez-moi vous expliquer les objectifs qui sont clairs de ce cahier manqué de vocabulaire et de communication. Les objectifs qui sont vraiment très clairs, on a dit. Alors, pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français. Alors, vous avez tout simplement maîtrisé le français à partir de ce cahier uniquement, mon cahier de vocabulaire de communication. Pour aider chaque élève à communiquer facilement dans cette langue. Pour apporter à chaque élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique. Et enfin, pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes, tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la communication et aussi de la connaissance humaine, je vous propose mon cahier de vocabulaire de communication de la classe de CM2. Alors cette fois, on va voir l'armée. La première activité, c'est évaluer mon vocabulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « J'ai mon vocabulaire » La vérification de ses connaissances préalables en relation avec le thème de la séquence avant d'aborder les nouveaux contenus. Alors, il y a plusieurs activités. D'accord Alors, on va commencer par la page 4 d'abord. On va corriger ces activités. Alors, ensuite, on passe à autre chose. Par exemple, enrichir mon vocabulaire. D'accord Alors, allons-y. On va faire la correction de j'évalue mon vocabulaire. Le thème abordé, c'est l'armée. L'armée. Alors ici, il nous demande de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Alors, il y a le soldat, le char d'assaut, la maîtrayeuse, le fusil d'assaut, la troupe, le marin, la base militaire, l'officier, l'avion de chasse, le sous-marin, le porte-avions. Et voici l'illustration. Et après, on, couche, on coche tous les mots qui ont un rapport avec l'armée, et on ajoute six mots à cette liste. Voilà, c'est page 4 de mon cahier de vocabulaire et de communication. J'évalue mon vocabulaire. Alors, je prends mon cahier de vocabulaire et de communication. Il faut comprendre ce que ça veut dire évaluer mon vocabulaire. C'est la vérification de ces connaissances préalables en relation avec le thème de la séquence. Avant d'aborder les nouveaux contenus, c'est-à-dire, tout simplement, avant d'avoir de nouveaux contenus, il faut tout simplement s'enrichir de quelques termes, de quelques mots en relation avec le thème abordé. Le thème abordé ici, c'est... c'est quoi Vous ne connaissez pas encore C'est l'armée valu mon vocabulaire. Alors, il y a ici des mots comme le soldat, le char d'assaut, la mitrailleuse, la mitrailleuse, le fusil d'assaut, la troupe, le marin, la base militaire, l'officier, l'avion de chasse, le sous-marin, le porte-avions. Avant, ah bon je ne connais pas ces mots. Bon. Et maintenant, j'ai de la connaissance. C'est ce qu'on appelle enrichir mon vocabulaire. Alors, où est le soldat C'est le soldat, c'est 1. Le char d'assaut, c'est deux. Regardez bien, s'il vous plaît, l'illustration. Et suivez-moi. La mitrailleuse, c'est 3. Le fusil d'assaut, c'est 4. La troupe d'armée, c'est 5. Le marin. C'est 6. La base militaire. C'est 7. L'officier. C'est 8. le soldat. Le char d'assaut, la mitrailleuse, le fusil d'assaut, la troupe. Le marin, la base militaire, l'officier, l'avion de chasse, c'est 9. 10, c'est le sous-marin. Et 11, le porte-avions. Voilà. Si vous avez manqué de vocabulaire de communication, vous pouvez noter, s'il vous plaît, avec moi, les numéros. Alors on passe autre chose, il faut cocher tous les mots qui ont un rapport avec l'armée et on ajoute ces mots à cette liste. Allons-y. Coche tous les mots qui ont un rapport avec l'armée. Alors d'abord la lecture des mots. Il y a la défense, les vacances, le trait « un général, un grade, une arme, un missile, un sport. Alors je choisis la défense. Le trahi, un général, un gratte, une arme, un missile. Alors uniquement ces mots. Je répète, la défense, le trahi, un général, un gratte, une arme, un missile. Si vous trouvez par exemple quelques mots un peu difficiles, vous pouvez consulter votre dictionnaire. illustré, bien sûr. Ajoute ces mots à cette liste. Des mots qui ont rapport avec l'armée. Alors je trouve, sous-marin, tank, char d'assaut, c'est la même chose, fusil d'assaut, porte-avions et bombe. sous -marin, tank, char d'assaut, fusil d'assaut, porte-avions et bombe. Vous pouvez ajouter d'autres mots. De votre choix, mais à condition qu'il qu appartienne au thème de l'armée. J'enrichis mon vocabulaire. Je coche le synonyme des montants gras. Par exemple, les tanks sont occupés d'un canon. Alors, le tank, ça veut dire sous-marin, fusil d'assaut ou char d'assaut. Notre submersible peut rester 30 jours en plongée. Est-ce que c'est ce marin porte-avions, hélicoptère? Les militaires marchent ou pas? Militaires, vous dire généraux, chars d'assaut, soldats. Je travaille dans les forces militaires. Les forces militaires, c'est l'armée ou la justice ou la santé. Ils trouvent un mot de la même famille que le mot proposé. Ici, c'est armes, marine, défense, bombe, attaque, flotte. Ici, c'est le sens propre d'un mot. Le sens le plus courant. Le sens propre d'un mot est son sens le plus courant. Le sens figuré est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions. Alors, il nous demande tout simplement de colorer la case en bleu si le mot souligné est au sens propre. Et en rouge, c'est le sens figurés. Par exemple, ici, cet animal, là, il manque que sans qu'on le sens propre. Le sens figuré, c'est je fais la queue à la caisse. Alors, à vous de choisir. Hein, qui est donc l'expression... Qui, euh, le, euh, euh, qui peut l'expression ayant le sens figuré et l'autre ayant le sens propre. C'est pas 5. Alors le but de, de cette rubrique, j'enrichis mon vocabulaire. Ce sont des activités complémentaires pour améliorer les acquis des élèves sur le thème étudié. Le thème étudié, ici, c'est l'armée ou l'arme. Dans quelques instants, on va corriger ces activités. Alors, je coche le synonyme des mots gras Je coche le synonyme des mots hangar. Les tanks sont équipés d'un canon. Ça veut dire sous-marin, fusil d'assaut char d'assaut. Bien sûr, c'est char d'assaut. Notre submersible peut rester 30 jours en plongée. Submersible veut dire porte-avions ou hélicoptère. Bien sûr, c'est Soma. Les militaires marchent au pas. Les militaires, vous dire, généraux, chars d'assaut, soldats. Bien sûr, les soldats. Je travaille dans les forces militaires. Vous dire, l'armée. Ce n'est pas la justice ou la santé, mais l'armée. Alors, on trouve un mot de la même famille que le mot a proposé. Alors, il y a armes, on dit armée, armement. Marine, soit marine, en marine. Défense, défenseur, défendre. Bombe, bombarder. Attaque, attaquer ou attaquant. Flotte, flotteur ou flotteur. Ce sont des mots de la même famille, euh, soit de l'arme, à marine, défense, bombe, attaque, flotte. Le sens propre d'un mot est son sens le plus court. Le sens figuré est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions. Alors, coloris, la case en bleu, c'est le mot souligné au sens propre. Et en rouge, c'est le sens figuré. Par exemple, cet animal a une longue queue. Je fais la queue à la caisse. Alors, on commence par le sens propre. Le tank avance grâce à un système de chenilles. Le tank ici, c'est le sens propre. Ça veut dire char d'assaut. Le bombardier a largué une bombe. L'armistice, ça veut dire cesser de feu, signe la fin de la guerre. On continue. Les sous-marins peuvent aller à 400 mètres de profondeur. Jusqu'à 400 mètres de profondeur. Je parle ici de sous C'est le sens propre. Elle a du mal à manœuvrer son temps dans les petites rues de la Médina. Son temps, ça veut dire sa voiture. Et cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le bombe ici, c'est pas le vrai sens, mais le sens vrai. Je lui fais la guerre pour qu'il rende sachant la guerre c'est le sens propre c'est une sorte de mage tout simplement et on continue alors euh, je suis en sous-marin dans cette entreprise commissaire d'octop pour découvrir le secret de la fabrication je suis en sous-marin dans cette entreprise pour découvrir leur secret de fabrication. Vous avez bien compris le sens sucré, le sens fort. On va voir d'autres d'autres activités de mon cahier de vocabulaire de communication. Je vous laisse maintenant et à la prochaine, mes chers élèves de CM2.